Bienvenue au Kirghizistan. Un pays méconnu recouvert de montagnes, entre Pamir et Mont Céleste. Où vivent les Kyrgyz, descendants de guerriers turcophones installés là lors des invasions mongoles de Jinjisra Pasteurs nomades depuis la nuit des temps, ils vivent en symbiose avec leurs troupeaux Élèvent des yaks et des chevaux Beaucoup de chevaux L'été, ils vivent sous les yurts et boivent du lait de jument fermenté L'hiver, ils chassent à l'aigle les renards et les loups. Ils perpétuent ainsi le fascinant mode de vie nomade. La dure vie des bergers nomades a donné naissance au sport le plus fou qu'on ait vu de notre vie. Alaman Des steppes kazakhs aux villages isolés d'Afghanistan, des centaines de cavaliers se retrouvent aux grands événements pour se disputer la carcasse d'une chèvre décapitée. Autrefois, c'était la dépouille d'un loup qui leur servait de proie. Le Kökburu, variante plus répandue de l'Alaman Ulakr, signifie ainsi « loup bleu » ou « loup céleste ». Les bergers nomades, menacés par les prédateurs, s'adonnaient à la chasse aux loups, préventive ou vengeresse. Sa dépouille était ensuite disputée par les hommes qui rentraient fièrement au village, donnant ainsi naissance à ce sport indiscipliné. Après 20 mois de voyage en Eurasie, de France jusqu'en Corée, nos aventures nous mènent enfin au Kirghizistan, où on s'apprête à voir pour la première fois un rassemblement d'Alaman ou 300 cavaliers, ouzbeks et kirghiz sont présents, tous plus enragés les uns que les autres. La chèvre habituelle est aujourd'hui remplacée par un veau, Décapité, vidé de ses entrailles, rempli de gros sel et recousu. Il pèse 60 kilos. Un gros bébé. C'est le chaos. Pas d'équipe, pas de but, pas de lancement. Chacun pour soi. Les règles du jeu sont simples. Le cavalier doit saisir la dépouille sortir de la mêlée, puis la ramener au camion sans se la faire voler. Il obtient alors un prix, un chevreau, un tapis, un cheval, parfois même un appartement ou une voiture. Au point où je me lance, moi aussi, dans la mêlée. Alaman ou Lacre, Pousse L'âme de l'Asie centrale subsiste à travers ce sport ancestral, pratiqué par une myriade de peuples, des Mongols aux au des monts célestes au corridor de Waran, des monts Altaï aux plaines de Fergana, où les cavaliers de légende s'affrontent sans répit et témoignent par leur audace d'un héritage précieux, celui du nomadisme éternel. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle fait partie du documentaire totalement fou qu'on est en train de tourner au Kyrgyzstan, où on se trouve actuellement. Pour ceux qui aimeraient soutenir ce genre de projet, je vous invite à vous rendre sur notre page Tipeee, je vous mets le lien en description, et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains documentaires.